Bonjour, bonjour, bonjour, salut à tout le monde, et bonjour à tous mes abonnés, et ceux qui se sont abonnés récemment. Aujourd'hui, nous pour encore, pour encore un nouveau tutoriel, moi c'est Foukana. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment booster votre smartphone sans utiliser, bon, et, et tout cela se résume juste à un simple code que vous pourrez l'utiliser. Pour booster votre smartphone, bon, on commence garder là il s'agit juste d'un code qu'il faudrait taper sur votre clavier et vous, cho vous choisirez l'option le code il est juste simple c'est étoile 10 9 9 0 0 10, 10. et vous verrez un menu s'afficher le menu s'affiche contient sous menu il ne faudrait pas toucher à ce que vous ne connaissez pas et c'est le menu qui nous intéresse un uh, debout level est bel du book level et belle vous verrez là un menu s'afficher et là vous ferez votre choix il y a middle, high et layout si votre smartphone est de dernière génération si votre smartphone est de dernière génération vous utilisez vous utiliserez un height si votre smartphone et si votre smartphone et justement euh, euh, des générations précédentes utilisées un milieu. Et par défaut, elle est layout pour tous les téléphones.